Il n'y a aucun document d'archive, aucune source, qui permette à elle seule de décrire les conditions de l'apparition de, de l'imprimerie à caractère mobile en Europe. Il n'y a aucune source à elle seule qui dise c'est Gutenberg qui a inventé l'imprimerie à caractère mobile à Mayence en 1450. On a un faisceau de, de sources, un faisceau de documents qui ne sont pas toujours très explicites, euh, qui sont un petit peu épars, mais qui pointent néanmoins de manière assez, assez claire vers cette, vers cette euh, ville Mayence, ou en tout cas vers la vallée du Rhin et vers cet homme Johann Gutenberg. Alors Johann Gutenberg était un patricien euh, né dans la, dans la ville de Mayence. Un patricien, ça signifie qu'il qu faisait partie d'une famille de, de grands négociants, donc une famille plutôt aisée, plutôt puissante. Euh, et cette ville de Mayence peut sembler, enfin, semble un, un contexte assez favorable au, dévo, au développement de l'imprimerie à caractère mobile, parce que c'est un, un lieu, une zone géographique où on maîtrisait euh, la métallurgie, les, les arts du métal. Mayence est aussi une ville active qui est bien située en fait sur la route fluviale du Rhin, donc elle est très bien située sur un axe commercial européen transnational qui va en fait des Pays-Bas à à l'Italie donc c'est vraiment une ville extrêmement active qui est également dotée d'un évêché puissant et donc euh, les autorités qu'elles soient politiques ou religieuses euh, insufflent aussi une dynamique qui est plutôt favorable au développement de, de, cette, de cette technique. Donc le contexte est, est, est vraiment, vraiment favorable. On a parfois dit que, que la vallée du Rhin c'était un peu l'équivalent de la Silicon Valley aujourd'hui c'est à dire c'est le bon lieu au bon moment avec les bonnes personnes et effectivement euh, euh, on voit que Mayence était un, un lieu de, de production plutôt favorable, un terreau plutôt favorable au développement de, de la typographie. L'invention elle-même, on pense que Gutenberg l'a mûrie de manière extrêmement euh, déterminante. Dans les années qu'il a passées à Strasbourg, pendant une dizaine d'années, il a vécu à Strasbourg et en particulier à Strasbourg, il a été. Euh, euh, il a travaillé à une entreprise de fabrication d'enseignes de pèlerinage. C'est très important pour nous les enseignes de pèlerinage parce qu'il s'agit euh, de fabriquer en série des objets relativement modestes hein, qui étaient fabriqués euh, par la fonte d'un euh, alliage plombifère, euh, donc, pour fabriquer des, des petits objets que les pèlerins achetaient sur leur, sur leur lieu de pèlerinage et qu'ils ramenaient en souvenir. Et donc on était capable, sur les lieux de pèlerinage, de fabriquer ces, ces objets en série, mais par, par milliers ou par dizaines de milliers. C'est vraiment une, une fabrication euh, euh, en série. Peut-être on a du mal à imaginer aujourd'hui la, la quantité d'objets qu'on était capable de produire au moyen de, de ce petit euh, système de, de fonte du métal dans un moule. Bon, c'est quelque chose qu'on maîtrisait depuis longtemps. Gutenberg maîtrisait cette technique, il la possédait, et c'est exactement comme ça qu'on produit les caractères typographiques. Donc on sait que les années qu'il a passées à Strasbourg étaient absolument déterminantes dans la maturation de l'invention de l'imprimerie à caractère mobile. En revanche, on pense que c'est à Mayence que les premiers produits de l'imprimerie ont, euh, ont été réalisés et que finalement l'invention a, a éclos ou a donné ses, ses, premiers, ses premiers fruits.